J'ai remarqué ça, qu'au-delà de l'ego matériel... Qui c'est cet ego Votre ami Si vous me montrez où il est, je vais le réparer tout de suite. J'aurais aimé savoir où il est. Il arrive sans cesse par surprise. Donc vous ne savez pas où il est. Chaque fois que vous êtes méchante, vous dites, c'est monsieur Ego qui a fait ça. Et vous ne savez pas où il est, vous ne connaissez pas son adresse ou son identité, ni son numéro de téléphone. Donc comment pouvez-vous réparer ce gars Ça c'est une chose que l'on doit régler. Ne pas parler d'atma, de paramatma, d'ego, de ceci, de cela. Vous êtes un individu. De quel genre êtes-vous Êtes-vous un merveilleux ou un méchant Réglez cette fichue chose.